Bonjour à tous, dans cette séquence, on va regarder le principe de base d'une vue sous iOS. La vue, c'est l'élément de base dans iOS et euh, c'est par là que tout va euh, démarrer, à commencer par les mécanismes d'interaction. Qu'est ce que c'est qu'une vue Une vue, ben, vue c'est un rectangle. C'est un rectangle sur lequel vous pouvez dessiner, vous pouvez insérer d'autres vues et qui est éventuellement sensible aux événements si vous le souhaitez. Donc au départ, il n'y a que la vue. Et en fait, quand vous utilisez un bouton, un segmenté de contrôle ou des choses comme ça, ben, vous utilisez des vues qui ont été particularisés ou des hiérarchies de vues qui ont été particularisées d'accord. Donc ça c'est un schéma qui provient de la doc Apple qui n'a pas été actualisé vous voyez on a ici un très très très vieil iPhone mais on le trouve encore dans la doc et vous voyez là que les vues se superposent et bien évidemment ce qui est dessus recouvre ce qu'il y a dessous sauf si éventuellement vous jouez sur l'opacité et euh, du coup si vous tapez euh, sur euh, une zone et eh bien en fait l'événement correspondant potentiellement sera transmis à la vue qui est la plus en avant. D'accord Donc si vous avez un bouton il sera par dessus le fond qui sera par dessus peut-être autre chose. D'accord voilà donc c'est un peu euh, le principe de euh, la vue. Alors il faut savoir que en fait, vous allez avoir une fenêtre, votre écran va être vu comme une fenêtre. Et si vous regardez dans le AppDelegate, vous allez voir qu'on crée une UI Window, qui est un héritage de macOS. A priori, vous n'avez qu'une window par écran dans un petit terminal. Et la vue racine va être contenue dans une fenêtre. Donc vous pouvez regarder un petit peu le code qui est généré par défaut et vous allez voir qu'on va être nous-mêmes après amenés à manipuler un petit peu ce code un peu plus tard, quand on verra des mécanismes d'interaction qui sont un peu plus sophistiqués. Dans une UI view vous avez un certain nombre d'éléments qui sont importants. Le premier c'est la frame. La frame va donner la position et les coordonnées dans la vue parente. Donc ça va être en gros largeur, hauteur et puis euh, le point en haut à gauche. Bounds qui va donner euh, l'origine et euh, la taille. Euh, background color qui va donner en fait la couleur du fond. Par défaut c'est transparent, vous avez une couleur qui est transparente. Vous avez un attribut hidden qui peut par exemple indiquer si la vue est visible ou pas. Vous pouvez avoir un système de vue qui est construit, il y en a une dont vous ne voulez pas qu'elle apparaisse, et bien vous, faites un, vous mettez hidden à true et puis lorsque vous voulez qu'elle apparaisse, hop vous mettez hidden à false, la vue est déjà installée au bon endroit, c'est instantané. Et puis il y a évidemment un certain nombre d'autres choses de personnalisation, pour ça je vous renvoie au fantastic manual. Et puis vous avez également les relations avec les autres vues, en particulier une vue peut avoir une super vue, donc la vue dans laquelle elle est inclue. Et puis des sub-views. Et éventuellement elle est associée à une window, la fameuse fenêtre globale. Alors, ça s'explique par le fait que effectivement tout cela ce sont des API qui fonctionnent sur iOS mais qui se trouvent fonctionner également sous macOS avec des petites variantes quand même à gauche à droite. Le système de coordonnées est lié à la vue englobante. Alors par exemple, je prends ici un exemple, j'ai ici une vue A et une vue B qui est Inclue, enfin, qui est une subview si vous voulez de la vue A et donc par conséquent euh, la vue A la frame de la vue A c'est euh, 0 0 et 480 320 voilà c'est-à-dire qu'en fait elle est située à l'origine de la vue parente. Euh, le bounds c'est 0 0 480 320 donc ça c'est en fait la façon dont euh, la vue est vue mais depuis l'intérieur de la vue. Si je regarde la vue B, on voit la différence. C'est que par rapport à la vue parente, eh bien euh, les coordonnées, c'est 70 et la hauteur largeur, c'est 150, 100. Donc en fait, vous voyez que ici, la frame, c'est la façon dont la vue est vue, mais par rapport à la vue englobante. Et le bound, l'origine, c'est 0,0. Et ce qui m'intéresse, c'est la taille par, mais vue depuis la vue B. Donc ça veut dire qu'effectivement vous avez toujours un moyen de vous en sortir et de voir où s'insère votre vue dans la supervue et comment elle est configurée à l'intérieur. Alors je vous rappelle par contre, et il faut faire attention à cela, que vous avez des résolutions d'écran qui sont différentes et que par conséquent il faut faire un petit peu gaffe en particulier pour la vue principale qui va être juste sous la fenêtre dans un ViewController, on a évoqué ça dans une séquence précédente et bien en fait c'est la vue principale Un non particulier c'est l'attribut particulier de, de UIViewController et euh, vous avez différentes résolutions qu'il vous faut euh, gérer en fonction que vous avez un écran 3,5 pouces retina ou pas, enfin pas maintenant ça devient rare, 4 pouces, 4,7, 5,5, un écran d'iPad mini etc. etc. ou un écran d'iPad Pro 12 et des brouettes de pouces qui n'a pas exactement la même surface. Ce qui est important, je vous rappelle, c'est que toutes ces coordonnées sont transmises en points. Donc, euh, du coup, c'est ces chiffres-là que vous manipulez et non pas des pixels qui, eux, sont dépendants de la densité de l'écran. Alors, bien évidemment, on va très vite avoir avec les UI view, euh, des copains qui sont CGRect et puis CGPoint et CGSize. Euh, CGRect, c'est euh, ben, un rectangle avec une origine et puis une hauteur et une largeur. CGPoint, c'est un point et un CGSize, c'est une hauteur et une largeur. Voilà. Donc, en fait, un CGRect contient un CGPoint et un CGSize. Bah, regardons un petit peu rapidement quelques primitives de manipulation des vues, dans des séquences ultérieures on verra des exemples, donc je ne vais pas insister beaucoup. Vous avez le height subview qui va permettre donc, à une vue mère d'avoir des vues filles, donc je vais lui ajouter des vues filles, elles sont ajoutées dans l'ordre et elles sont affichées dans l'ordre où elles sont rajoutées. Donc ça veut dire que si je fais euh, Add subview A, Add subview B, Add subview C, et bien C s'il si recouvre A, enfin s'il y a une partie où ils ont euh, une portion qui est commune, et bien c'est C qui sera vu pour cette portion commune et pas B ni A. Ensuite, Remove from superView, c'est-à-dire qu'en gros je dis ben, je, me, je disparais. Insert subview at index, donc, vous pouvez du coup insérer une vue à une position particulière. Justement pour jouer sur ces possibilités de visibilité et vous pouvez également échanger deux vues, euh, c'est-à-dire permuter deux vues, une qui est là, une qui est là, ce qui peut faire un certain nombre d'effets euh, si vous le souhaitez. Et puis vous avez dessous les mêmes primitives en Swift, c'est intéressant de voir que ben finalement il y a une correspondance, prenons celle-là. Vous voyez, eh bien j'ai ici une correspondance qui est claire, où j'ai ici donc deux sélecteurs, et là ici ça se transformait en deux paramètres. Et en fait, là ici le nom de mon sélecteur ça apparaît ici en paramètres. Bon, C'est un artifice d'écriture qui fait que en fait, lorsque vous hésitez, lorsque vous dépassez aussi entre Objectif C et Swift, et eh bien finalement vous reconnaissez assez facilement le code d'un langage vers l'autre langage. Comment est-ce qu'on construit sa propre classe de type Vue ben C'est très classique. Je vais créer une classe et je vais dire que cette classe est de UIView. Et donc du coup vous allez avoir tous les attributs par défaut, frame, machin, etc. Puis je vais construire le contenu de la classe. Je vais rajouter un certain nombre d'éléments qui vont être inclus. Et puis éventuellement, bien évidemment, je serai amené à associer cette classe à un contrôleur de vue. Alors il y a des éléments qui sont très importants. Le premier élément important c'est DrawRect. DrawRect alors on va voir qu'on peut s'en sortir différemment mais DrawRect c'est extrêmement utile pour les vues graphiques euh, ça va permettre de construire un rectangle et on vous passe le rectangle à redessiner euh, en paramètres. Là ici vous avez la méthode en objectif C la méthode en Swift et que ça se ressemble beaucoup et puis vous avez également lorsque vous voulez forcer le rafraîchissement du contenu d'une vue d'une sous-vue, et hein, eh bien vous avez une fonction qui s'appelle display Et donc là, vous faites 7D display, ça va forcer le réaffichage de la vue. Et eh bien vous savez presque tout. Tout dans iOS n'est que vue Et en gros, vous ne devez faire que dessiner ou inclure des vues dans d'autres vues. Pour cela, vous utilisez évidemment un, truc, enfin, un framework qui s'appelle UIKit. Et évidemment, vous êtes du coup un peu condamné au rectangle puisque toutes les vues euh, sont rectangulaires. Alors on peut ruser parce que si on met des images avec de la transparence, ben, on va pouvoir euh, s'en sortir. Et vous avez énormément ce qu'on appelle des widgets à votre disposition, c'est-à-dire ben, les boutons, les segmentés de contrôle, les switches, enfin, vous avez vu un certain nombre d'entre eux, hein, les sliders et autres. Et du coup, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez également une possibilité d'utiliser un truc de plus ancien. On va avoir une séquence qui va être consacrée à cela, qui s'appelle Core Graphics et qui est une bibliothèque qui vous permet de dessiner. Et en particulier, vous allez euh, travailler sur ce qu'on appelle un contexte et vous allez ensuite dessiner des chemins, euh, positionner des couleurs, gérer des polices de caractère, Et vous pouvez donc avoir ici des choses beaucoup plus fines et là faire véritablement du dessin. D'accord Mais on va en parler dans une séquence ultérieure. Alors il y a d'autres mécanismes effectivement, il y a OpenGL, Embedded Systems, euh, il y a Senkit et il y a Metal, euh, qui sont des mécanismes qui sont extrêmement riches, mais euh, on va faire l'impasse dessus parce que finalement, euh, bah, euh, ça pourrait quasiment faire l'objet de cours à part entière, et comme vous avez un fantastique manual, eh bien vous allez euh, vous y référer. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.